Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble les livres audio, l'accessibilité des livres audio sur deux plateformes. La première plateforme, on va la voir à partir de Livre. On va donc voir dans un premier temps à partir de l'application Libre et on va ouvrir. Livre. Dans l'application Livres, vous avez tout en bas différents onglets. Lorsque vous rentrez dans cette catégorie, vous allez pouvoir choisir vos livres, les acheter et voire même écouter des extraits. Exemple ici. Une terre promise de Barack, Obama. histoire du rouge-dorge de Jeunesse. L'incendie nocturne de Michael Connelly. Bouton. Allez, on va écouter donc l'incendie nocturne de Michael Connelly. On ouvre. Ici, on a un résumé de notre livre. À ses débuts, Bosch a eu un certain John Jack Thompson comme mentor. Un homme qui lui a appris à toujours prendre une affaire personnellement et à déployer tous ses efforts pour la. Donc, ici, c'est le résumé de notre livre. Si on navigue dans cette page, on va voir un bouton. Acheter pour 18,99 euros. Acheter le livre pour 18 euros ou sinon liste d'envie extrait bouton ou sinon on peut avoir un extrait audio de quelques minutes et voir ce que ce livre donne on va lancer tout de suite extrait aperçu du livre audio fermer l'aperçu bouton meuble jusqu'à ce qu'il voit les gens rassemblés devant celle du vieil inspecteur John Jack Thompson au transfert sur le multimédia et qu'il devait rapporter le dessert il était donc descendu de son véhicule. De voilà, finition, donc les amis, on est passé sur les HomePod Et ça, c'est vraiment génial. Oui, puisque je peux, je peux informé, récupérer mon livre sur mon iPhone. De la, de la route, passible de deux gâteaux d'amande. Mais juste comme il l'a il avait fini ce genre d'anecdote et la légende. Jack Bureau, transfert sur le HomePod en cours. contenu multimédia avait perdu de l'homme Mais... qui s'était rassemblé autour de sa tombe. Et, et, là, et là, les amis, de... vous avez un super son de livre audio. Je reconnais bon nombre d'hommes et de femmes avec, avec son... lesquels il avait travaillé du temps... C'est instantané, je, je le récupère sur mon de iPhone télé, mini, sans problème. Autre exemple. Qu'est-ce que vous pensez d'un tel transfert aussi rapide, efficace et avec une qualité de son Je peux vous dire que deux HomePod mini l'un à côté de l'autre en mode stéréo, c'est vraiment le top. Passons sous une autre plateforme et testons comment ça se passe. YouTube, on va donc dans YouTube. On va donc sur Rechercher. Rechercher. Bouton. Et on va rechercher des livres audio. Car vous savez que sur la plateforme YouTube, des livres audio, vous en trouvez à profusion. C'est parti. Recherche vocale. Bouton. Recherche Retour. Livre audio. Droit gratuit. Droit. Bouton. Livre audio de Nibel. s'endormir dormir où sont des livres. Gratuit. Annonce. télécharger Livre audio gratuit. 6h 4 minutes et 46 secondes. Twilight, une fascination. Partie 1 Stephanie Meyer. Livre audio. Pépito les livres audio.mediant cavue.median il y a 3 semaines. Action 10. 4h 15 minutes et 3 secondes. Le château de ma mère lu par Marcel Pagnol. Livre audio. Provo. 6h 4 minutes et 46 secondes. On va donc écouter Twilight. On va donc écouter ce livre. Et vous allez voir qu'il est vraiment très sympa avec cette qualité HomePod. Vous allez voir, c'est hallucinant. 6 h 4 minutes et Lecteur vidéo. Chargement de la vidéo en cours. En tête. Passons à au l'HomePod. Audio oh présente. Bureau, transfert sur le HomePod en cours. Contenu multimédia. Mais de l'arbre de la connaissance, du bien et du mal, tu ne mangeras pas. Car le jour où tu en mangeras, tu en mourras. Genèse. Je récupère le son sur mon iPhone. Prologue. Je n'ai jamais beaucoup réfléchi à la manière dont je mourrais. Merci. Bureau, transfert sur le HomePod en cours. Contenu multimédia. Ces derniers mois, j'aurais eu toutes les raisons de le faire. Mais je n'aurais pas, pas imaginé que ça se passerait ainsi. transfert sur le en cours, contenu multimédia. J'ai fixé les yeux noirs du prédateur à l'autre bout de la longue pièce. Écoutez, écoutez et regardez comme c'est instantané au non, niveau non, du transfert. Dire. Ça devrait compter en ma faveur. faveur. Si je n'étais pas parti pour Forks, c'est vraiment énorme dans cette situation aujourd'hui. Bureau, transfert sur le haut de court, ah. contenu Pourtant, aussi terrifié que je fusse, On est donc sur la plateforme YouTube et on est capable d'écouter de superbes livres tranquillement. tranquillement C'est vraiment le top. Il serait déraisonnable de pleurer sur sa fin. Partez, revenez, avec un posez avec votre iPhone et récupérez le son. C'est ça l'avantage des HomePod et du iPhone chasseur, avec bouche, la puce U1. Voilà donc, connaissez-vous L'application Éloquence. Eloquence, Éloquence est une application qui regroupe pour vous les meilleurs articles de votre choix qui va vous lire et donc ils vous seront lus par une synthèse vocale. Rentrons à l'intérieur, Eloquence, donc si par exemple je veux lancer cet article, New BTN, bouton une fois que vous avez ouvert un de ces articles, tout en bas, vous avez donc un lecteur. Média qui s'ouvre et vous êtes capable de lancer soit la lecture. Bouton. Peut-être. Lecture. On va donc lire. De être humain affreux. Temps de lecture. 9 minutes. C'est sans doute une des personnes les plus intelligentes à avoir foulé la planète Terre. L'affirmation est. Actuellement, nous sommes sur l'iPhone. Passons personnage. tout de suite sur les HomePod. Le plus dur quand j'ai écrit la biographie de William Shockley, c'est que je me suis rendu compte... Il suit une formation scientifique à l'université de Californie Caltech qui rejoint style. le prestigieux institut de technologie du Massachusetts, MIT, où il soutient en 1936 une thèse en fait par le laboratoire Bell, du nom de l'inventeur Graham Bell. Nous en sommes encore aux prémices de l'électronique. Donc voilà, même des applications tiers si vous êtes capable de lancer sur vos HomePod et le Bell Lab entend faire progresser ce champ, en particulier en matière de téléphonie et de radiophonie. L'établissement sera à l'origine de plus de 29 000 brevets et abritera 8 prix Nobel. Je vous laisse Très profiter vite, de la qualité. Est mis au service de de guerre. William Shockley se concentre sur l'amélioration des systèmes radars, notamment dans l'espoir d'optimiser la visée des bombardiers B-29 américains. Shockley est chargé en juillet 1945 de rédiger un rapport sur le nombre de victimes que pourrait occasionner un débarquement des États-Unis au Japon. Ce rapport, en soulignant l'ampleur des pertes américaines lors d'une telle opération, aurait incité Washington à envisager les bombardements atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki. L'ingénieur reçoit la médaille du mérite en 1946, remise des mains du secrétaire d'État à la guerre, Robert Patterson. Et pour terminer sur une superbe application EasyReader, une application complètement dédiée aux personnes en situation de handicap visuel, mais pas que, écoutez ça et vous allez m'en dire des nouvelles dans les commentaires. Est-ce que vous utilisez vous-même cette application J'attends sur vos commentaires. Easy Reader, touchez deux fois. Easy. Bienvenue à Easy Reader, Application de lecture accessible aux personnes dyslexiques, non ou malvoyantes. Profitez de vos textes, de vos livres et de vos journaux. Ignorez Bouton pour toujours plus d'accessibilité. Accédez à toutes les zones grâce à VoiceOver. Lisez confortablement avec vos paramètres de couleur, de taille et de surlignage de texte. Des milliers d'ouvrages accessibles. Donne accès à la plus importante collection d'ouvrages et de journaux accessibles au monde. Choisissez votre bibliothèque pour un accès immédiat à des milliers de titres. Commencez à lire. Ouvrez une session à l'aide de votre compte Google ou Delfin ou créez un compte Delfin gratuitement. Sign in with Apple. On va donc se connecter à partir de mon compte Google. C'est parti. Google. Bouton. Girl. Avertissement. EasyReader souhaite utiliser Google.com pour se connecter. Cela annuler. Continuer. Bouton. Menu latéral. Mes ouvrages. Bouton. Ici, vous avez plusieurs possibilités. Gérer vos bibliothèques. Box, char. Cela librairie. Et puis Books. Project Gutenberg. Éol Mes journaux. bouton, Mes textes dans le presse-papier. Bouton. et à propos. Mes, mes journaux. Alors, je vous conseille d'aller tout de suite dans ePUB, dans ePubbooks. Et puis, Books Rentrer. Et pub books. En tête. Et là, nativement, vous avez tout un tas de livres que vous allez pouvoir lire. C'est vraiment ultra génial. Écoutez ça. Adventure. Champ de recherche, aventure, young reader, short story, romance, science-fiction, comédie. Allez, on va prendre comédie. Afficher les résultats de Bouvard et Emma, Jane Gustave Flaubert. On va ouvrir ce livre. Bouvard et P. Taille. Bouvard et Gustave Flaubert. Télécharger Bouton. On a donc un bouton. On a donc un bouton. Téléchargé. Format et pub. Taille. 500 bibliothèque, taille, Format. Téléchargé. Bouton. Ce qu'on va faire tout de suite. Interrompre téléchargement. Sélectionner. Contrôler d'autres ou au pas. iPhone. Title page. Destination pour la lecture. Bouton. On peut donc lancer la, well. On peut donc lancer la destination de cette lecture. Bureau. Sur Brunel bureau. Bureau. Strict. Note. Fort commercial. use. C'est par parti sur les M-Pods. C'est parti sur http://voilà <sans> <sans> donc ça c'est la quatrième possibilité et voici la cinquième possibilité vraiment énorme des possibilités ultimes pour lire se régaler dans la lecture est-ce que vous êtes comme moi et que vous avez cette superbe application du nom de Voice Dream Reader Voice Dream Reader c'est parti on ouvre Voice Dream Reader ajouter alors ici, à chaque fois que vous allez lire un livre, vous allez pouvoir transférer grâce à la puce U1 des HomePod la lecture de vos livres préférés sans problème. En lecture, Germinal. Émile Nouveau, démarrage rapide. Allez, on va se lire Germinal. En lecture, Germinal. En lecture, ajoutée, Bibliothèque. Là encore, on a donc tout un tas de textes possibles. Alors si vous ne connaissez pas toutes ces applications, n'hésitez pas à me demander en commentaire, je pourrais vous envoyer les liens personnellement. Alors on a là encore une barre de menu en bas avec... Lecture. Unité de navigation. Trans-lecture. Sélection de texte. Commence lecture. Allez, on lance la lecture vois ce qu'on sous la nuit sans étoiles, d'une obscurité et d'une épaisseur d'encre, un homme suivait seul la grande route de Marchienne à Monsœu, 10 km de pavés coupant tout droit à travers les champs de betteraves. Devant lui, il ne voyait même pas le sol noir et il n'avait la sensation de l'immensité exemplaire. Se chauffer un instant les mains, la chemin creuse s'enfonçait. Et là, j'ai récupéré ça sur mon iPhone. Dites-moi comment qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo si vous aimez la lecture comme moi. Voilà donc, dites-moi en commentaire si vous êtes un grand lecteur, si vous aimez la lecture sur vos votre iPhone, si vous avez des HomePod et si vous en servez de telle façon. Et surtout, n'hésitez pas donc à m'encourager, abonnez-vous, likez et partagez, ça fait toujours plaisir, ça encourage. On arrive donc à 55 000 abonnés, c'est vraiment magnifique. Merci à tous et à très vite pour une prochaine vidéo les amis. Salut à tous